Alors déjà, on est, on est vraiment très très content que vous soyez tous là et de pouvoir en fait faire cette euh, conférence donc, avec, euh, avec vous. Ça fait déjà quelques temps avec Mathilde qu'on qu essaye, euh, qu essaye donc, de faire une conférence en présentiel et euh, bah, avec le, le Covid, ça n'a pas, ça, ça pas aidé les choses. Euh, et du coup, on vous propose une conférence en fait sur... Euh, bah, comment faire de la web perf sans être déçu. Euh, parce que, bon, il faut le dire, euh, c'est possible hein, d'être déçu en faisant de la, de la web performance. Alors, je pense que ce n'est pas le genre de choses qu'on qu aimerait, euh, qu aimerait euh, ressentir quand, quand on est dans une conf comme la, la Will Speed. Mais nous, on en a fait les frais avec Mathilde donc sur, euh, sur nos derniers projets qu'on a fait ensemble. Donc, avant de rentrer dans le vif du, du, du sujet, on va rapidement se présenter. Donc, moi, c'est François. Moi, c'est Mathilde, bonjour. Donc, on est, on est deux tech leads à, à Théodo qui est une société en fait basée à Paris, mais qui, a aussi des, des, des, des, des, qui est aussi basée à Lyon et puis maintenant aussi à Nantes. Et on fait en fait, on est spécialisé donc dans, dans le développement en fait d'applications web. On va faire à la fois en fait du conseil et du développement donc chez, nos, chez nos clients. Et parmi donc toutes ces missions, euh, on est parfois aussi missionné sur des sujets de performance. Alors souvent ça va être en fait des sujets de performance sur les missions qu'on a déjà en cours, donc il faut améliorer la performance de nos projets. Euh, mais ça nous arrive aussi de faire des audits et, de temps en temps, de faire des missions full performance, c'est-à-dire euh, on envoie une équipe euh, chez le client pour euh, faire euh, un gros travail de performance pour améliorer la perf. Et c'est dans ce contexte-là que, Mathilde et moi, donc on a été missionnés par un, un des leaders du e-commerce du luxe euh, qui avait un très très gros problème de, euh, de performance. Euh, donc là, pour vous donner un peu euh, ce qui se passait, le chargement de la home page en 4G en mobile euh, bah, prenait 6 secondes, ce qui est quand même assez conséquent. Euh, un score Lighthouse de 4 sur 100. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des scores Lighthouse qui étaient en dessous de 10. Moi, c'est des choses que j'ai très rarement vues. Là, on était à 4. Donc c'était euh, assez conséquent. Et euh, ce qui était hyper intéressant en tout cas pour Mathilde et moi, c'est que c'était pour nous en tout cas la première fois qu'on faisait en fait une mission euh, full performance, c'est-à-dire notre scope, c'est entièrement en fait la performance sur le, le projet, pendant une durée de trois mois. L'objectif donc fixé initialement, euh, c'était donc de passer euh, d'un score Lighthouse de 4 à un score de 50%. Euh, et euh, donc, pour vous donner un peu les technos sur lesquels on était, on avait du coup du, du, du Next.js avec du Server Side Rendering, du TypeScript, du Monorepo, plein d'autres technos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on était limité dans notre scope, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment améliorer la performance en fait, du front-end de l'application. Euh, C'était vraiment notre scope à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on vous propose à travers donc, ce, ce talk, c'est de euh, re, revivre un peu ce projet, mais sous un certain angle, sous l'angle en fait, de notre motivation. Donc, ce qu'on propose, c'est que pendant tout le talk, on va avoir en fait, cette barre de motivation qui, qui apparaît, et bah, au début, notre motivation 100%. Pourquoi Parce que, bah, encore une fois, c'est la première fois, pour nous, en tout cas, qu'on avait un, une task force comme ça euh, qui, qui se crée sur, sur un projet, où 100% du temps, on allait se consacrer à la performance euh, du projet donc voilà, et donc la première question qu'on se pose quand même quand on, quand on commence ce genre de mission, bah... par où on commence Du coup, Performance Front, on a quelques idées, donc basculer sur les CSS modules, réduire la taille des images, regarder la taille de notre bundle, voir si on peut faire du cache, etc. Et donc on commence à utiliser des outils comme WebPageTest, etc. Et finalement, on décide de partir sur la taille du bundle. Donc ça, c'est le résultat de Webpack Bundle Analyzer sur notre projet. Et on se rend compte qu'on a une taille de bundle de 1,7 mégas. Donc c'est un peu gros. Et donc pour vous remettre un peu dans le contexte, donc on est en monorepo. On a trois applications différentes qui utilisent plusieurs librairies, dont des librairies de composants partagés et juste des librairies avec des petits helpers. Donc ça, c'est notre structure de projet. Vous voyez qu'on a une librairie en particulier qu'on utilise de partout, qui s'appelle LibCore et euh, donc libcore c'est utilisé dans par exemple libuser, qui est aussi utilisé dans euh, libuser component et euh, qui est utilisé dans toutes les apps donc ça fait en gros, euh, un gros arbre de dépendance et donc si on revient sur le, le bundle analyzer, on voit qu'on a 3-4 gros bundles d'index.js et en fait ça, ça correspond à ces librés et donc on s'est demandé pourquoi c'était si gros euh, et du coup en fait on s'est rendu compte que quand on bundlait nos librairies, en fait, on ne bundlait pas que le code source, mais on bundle aussi les dépendances. Du coup, quand on partait de notre code source avec notre package.json, on passe au build et en fait, on se retrouve avec les autres modules qui sont embarqués dans le bundle. Et donc, si on prend l'exemple de lodash qui est utilisé partout dans toutes nos libs, donc on a lodash qui est utilisé dans libcore, lodash qui est utilisé dans libuser, et comme libcore, libuser, etc., toutes les libs sont utilisées dans toutes les applications, ben en fait, on se retrouve à bundler l'Odash 8 fois dans chaque application. Donc, c'est beaucoup. Et on se retrouvait, du coup, avec une taille de bundle énorme. Donc là, on se dit, OK, on a trouvé le problème. En fait, c'est ce truc-là qui faisait que notre bundle était trop gros. C'est pour ça que notre perf était horrible. Du coup, ben, on est hyper motivé. On se dit, c'est bon, on va tacler le problème et le projet sera fini. Et donc du coup, un petit tips, attention à vos librairies, ne bundlez pas votre, euh, vos, vos dépendances dans la librairie, parce que ce n'est pas à la librairie de bundler les dépendances, c'est à l'application qui utilise les librairies d'aller voir les dépendances et de les télécharger si nécessaire. Donc là, on, on fait le fixe. Donc, on, il y a ce fixe-là, il y en a eu d'autres après pour réduire toutes ces duplications de code et tout. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit Premier résultat du coup on, on rebuild notre notre application et on passe en fait de 1 mégas à moins de 500 kilooctets. et ça il faut vraiment vous imaginer qu'on était au tout début du projet on, on avait vraiment fait que ça que cette analyse là et on se dit en fait voilà c'était ça le problème le, le problème en fait du, du site pourquoi est-ce que c'était lent bah ben, c'était à cause en fait d'un js monstrueux sur notre sur notre application et du coup qu'est ce qu'on se dit ben, on va rentrer chez nous le projet est terminé euh, on va atteindre minimum 40 sur 100 en, en score LightHouse, ça va être ça va être top. Donc on, on passe en production, on refait on refait des tests juste après, et là on s'aperçoit en fait que ben en réalité on a un score en fait de 14. Et là plusieurs choses se passent. Donc déjà euh, en termes de motivation <rire> c'est un peu compliqué, euh, et aussi euh, en fait on se rend compte d'une chose très importante, c'est que euh, quand on fait de la perf il n'y a pas un problème. Quand on a un énorme problème de perf en fait sur, sur, sur une application ou sur un site, il euh, n'y a pas un souci qui fait que la performance n'est ne, pas, enfin, pas celle que l'on veut. Bon, Du coup, en termes de motivation, on tombe, on tombe bien bas et on se pose et on se demande un peu pourquoi. Oui. donc là, du coup, comme on se basait sur le score Lighthouse pour définir notre score de performance, on s'est demandé comment était calculé ce score et pourquoi, en fait, le score était si bas. Donc, on a utilisé le Lighthouse Calculator, qu'on peut trouver sur Internet, et on a, du coup, reporté toutes les mesures, en fait, qu'on qu avait, qu avait au préalable enregistrées pour, pour retomber, du coup, sur notre score de 14. Et là, on se rend compte de deux trucs. Le LCP et le TBT, Bon, en fait, on est, le, les métriques sont euh, complètement hors des clous. Donc, en fait, même si on a fait des améliorations sur ces métriques-là, elles n'ont eu aucun impact sur le score Lighthouse. Donc, en fait, euh, peut-être qu'on a fait des améliorations, mais on ne l'a pas vu. Donc, c'est dommage. Et finalement, avec du recul, quand on regarde les métriques qu'on qu avait reportées, en fait, effectivement, on a fait des grosses améliorations quand même. On, est, on a diminué par deux l'ULCP, par exemple. Mais comme c'était en dehors des clous pour le score Lighthouse, ben, en fait, Zéro impact. Donc, en fait, on était déçus, mais au final, on avait quand même des améliorations. Donc là, on commence à reprendre notre motivation et on se dit, bon, tout le travail qu'on a fait, c'était quand même pas pour rien. Il y a eu des améliorations, donc on est quand même contents. Et du coup, un des trucs, qu'on, qu euh, si on avait euh, fait ça au tout début, ben, en fait, on aurait peut-être été moins déçus et du coup, ben, le conseil que je vais vous donner si jamais vous faites un projet performance, c'est de ne pas se limiter à une métrique générale, mais du coup, comprendre la métrique que vous utilisez dans son global et du coup, prendre la métrique la plus petite possible pour voir du coup, quelles actions ont un impact positif ou négatif sur telle métrique et lesquelles ont un impact, pour, vous, pour mieux comprendre ce que, ce que vous avez fait et apprendre des actions que vous faites. Du coup, pour ça... Bah, première chose à faire, en fait, c'est mesurer et enregistrer vos mesures régulièrement. C'est intéressant parce qu'on a, euh, a eu des talks tout à l'heure euh, sur euh, bah, justement tous les, les outils de mesure euh, qu'on pouvait mettre en place euh, donc, sur nos projets. C'est exactement en fait, ce qu'on qu a fait. Quand on dit régulièrement, ça, ça dépend de votre projet. Nous, on, on faisait des mesures en fait, tous les jours en production de euh, ce qui se passait en, fait, euh, en termes de, de, de Score Lighthouse et puis de toutes les, toutes les métriques qu'on a vues juste avant. Et ça, c'est c'est très important, ça a plusieurs avantages déjà pour l'équipe de performance enfin qui travaille sur la performance ça permet en fait de voir l'avant après chaque action en fait d'amélioration de performance que vous mettez en place donc ça c'est bon, quelque chose qu'on qu qu qu qu faisait mais c'est aussi important parce que ça évite les régressions ça évite les régressions et ça évite les régressions non seulement de l'équipe qui travaillent sur la performance. Mais comme nous, on, donc on était sur un projet sur lequel on avait plusieurs équipes qui travaillaient en même temps sur la même code base, il se peut en fait, que euh, ces, euh, ces équipes en fait, entraînent des régressions sans forcément qu'eux le, le sachent. Et du coup, avec ces mesures, on voit en fait, les, les, régressions, euh, les régressions apparaître. Et puis, troisième élément aussi, euh, non négligeable, si euh, vous mesurez et enregistrez en fait, régulièrement euh, ce que vous faites, et ben, à la fin, en tout cas de, du projet performance, vous allez avoir en fait, ben, de très, très jolis dashboards, croyez-moi et ça va vous permettre en fait aussi de derrière, les utiliser soit pour marketer ce que vous avez fait, ou alors même aujourd'hui en fait faire, faire des, des, des, des conférences. Euh, donc Par exemple, nous, on a utilisé le même outil qui a été présenté tout à l'heure. On a utilisé du coup un Lighthouse, mais Lighthouse, donc on peut l'utiliser dans le navigateur, on peut aussi l'utiliser sur la CI. Donc nous, on utilisait Lighthouse CI et Lighthouse, euh, oui, lighthouse, CI et lighthouse CLI. Euh, donc on avait en fait notre CI qui tournait tous les jours, et qui allait faire des mesures en fait euh, Lighthouse de performance en production directement sur le site sur lequel on travaillait. Euh, et vous voyez en fait, donc ça c'est l'outil de reporting en fait de, de Lighthouse CI. Euh, donc là c'était à la fin du projet, donc on est, on est bien vert, on est bien content. Euh, mais ce que vous voyez aussi c'est qu'au euh, tout début on a eu une petite régression. Cette régression elle n'était pas forcément due à ce que nous on a fait en termes d'amélioration de, de, de, de, en fait euh, performance. Donc on a immédiatement en fait... Euh, en sorte que le, la régression disparaisse juste après. Euh, et puis aussi ce qui est intéressant avec ce outil, c'est que ça vous donne aussi toutes les, les sous-métriques que vous avez aussi sur, euh, sur Lighthouse. Donc euh, très très important. Euh, autre point important sur les mesures, euh, quand vous faites des mesures directement dans, dans Lighthouse, euh, sur le navigateur, tout passe directement en, en, en mobile, quand vous faites vos mesures en mobile, tout passe directement en 3G. Et là on s'est quand même un peu posé la question de ben, quand on utilise en fait les sous-métriques. Qu on, qu on, dont on a parlé juste avant on voit par exemple qu'on utilise le FCP et en fait ces métriques elles ont une valeur en absolu, c'est à dire dire qu'on a un FCP de 10 secondes ben, ça veut vraiment dire en fait que euh, l'utilisateur il voit euh, ben, quelque chose affiché, affiché sur sa page au bout de euh, 10 secondes euh, et du coup quand on, quand on parlait de ça avec nos, nos sponsors et notre client on lui disait, ben, écoute euh, en 3G euh, notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre, euh, le site en fait, met euh, ben, 10 secondes à, à, à s'afficher et lui ben, disait ben, ok mais, mais c'est énorme et du coup oui on disait oui mais c'est normal parce que c'est de la 3g et donc là en fait ce qu'on a mis en place c'est quand même en fait on s'est demandé qui était en fait nos utilisateurs sur du coup le, le site le site en question et on s'est rendu compte que tous nos utilisateurs en fait en, en mobile et enfin plus de 90% étaient en 4g et du coup, l'action qu'on a mis en place, c'est vraiment, en fait, bah, plutôt que de mesurer que la partie 3G, on est aussi parti sur, le, sur des mesures en, en 4G. Donc là, avec un score lighthouse donc de 3G à 16, on avait aussi à côté un score lighthouse de 4G à 75. Si on prend tout ce qu'on s'est dit là, jusque maintenant, avec, toutes les avec tout ce qu'on s'est dit sur les métriques, on voit juste après, ça vous donne en fait ce genre de choses comme ça. Donc ça c'est euh, toutes les mesures qu'on fait euh, sur, euh, sur le projet donc depuis le, le début, jusqu'à jusqu un certain temps. Et là ce qui est hyper intéressant avec ce genre de graphes c'est que vous voyez en fait très clairement les améliorations que vous mettez en place. Donc là par exemple, ça le, le, le, le gros gain que vous voyez à toute fin, euh, c'est l'amélioration ben, justement du, euh, de la, la taille du JS qui a, euh, qui a énormément euh, diminué. Donc l'amélioration se trouve juste là. Donc ça c'est hyper intéressant donc, à garder même, même pour après. Donc là on se dit avec Mathilde, bon, bah, tous nos outils sont prêts pour la suite, ok, on repart du coup sur la performance, on repart euh, du, dans, enfin, sur de bonnes bases en tout cas pour le projet, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais. et donc, Si on reprend le, le calculateur de Score Lighthouse, donc, on voit clairement euh, qu'est-ce qu'on doit faire, donc, on doit améliorer notre LCP et notre TBT afin d'améliorer le Score Lighthouse. Et, bon. Du coup, on commence par euh, celui où on a le plus euh, facilement, euh, là où on peut plus facilement euh, rentrer euh, dans les clous. Donc, on commence par le total blocking time. Total blocking time, donc ça, c'est la définition de Google. Je vais vous la lire. désolé pour l'accent anglais. Mais alors, the blocking time of a given long task is its duration in excess of 50 milliseconds. And the total blocking time for a page is the sum of the blocking time for each long task that occurs between FCP and TTI. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas tout compris. C'était un peu plus compliqué. Euh, du coup, j'ai fait un petit schéma pour ceux qui ne seraient pas forcément euh, hyper à l'aise avec le total blocking time. Donc, par exemple, si on a une euh, longue task qui s'exécute euh, dans le thread euh, JS euh, et qu'elle est toute seule et qu'elle fait euh, 300 millisecondes, bah, en fait, donc on retire 50 millisecondes pour calculer le total blocking time et donc on a un TBT de 250 millisecondes. Si par contre, on a trois tâches qui font toutes 100 millisecondes, donc au total ça fait quand même 300 millisecondes de long task, ben, comme en fait on retire 50 millisecondes, en fait on se retrouve avec un TBT de 150 millisecondes, donc c'est quand même mieux. Donc vous voyez où, est -ce que je, où, où je veux en venir, si on arrive à avoir plein de petites tâches qui durent moins de 50 millisecondes, ben, en fait on a tout gagné, on a un total blocking time de 0 millisecondes, et là on est super content. Et donc pourquoi c'est important de faire ça C'est parce qu'en fait, donc, si vous avez une seule longue task, et que l'utilisateur, eh il fait une action, par exemple, un clic sur votre page. Mais en fait, le JS il va s'exécuter à la fin de la, de la longue task. Alors que si vous avez plein de petites tâches, en fait, bah, au moment où il y a les creux, là, le JS va pouvoir s'exécuter et du coup rendre la main à l'utilisateur. Et du coup, c'est beaucoup moins frustrant pour l'utilisateur d'avoir une action qui revient, euh, qui, qui s'affiche beaucoup plus rapidement, que s'il devait attendre toute l'exécution de la longue task. Donc, si on regarde sur euh, notre site, donc là, on a, fait, euh, un, on a fait un test avec le profiler donc de, de, euh, des Chrome DevTools, et donc, on, on voit qu'on a plusieurs longs tasks, et juste au-dessus, on a un truc qui s'appelle euh, Before Hydrating, Hydrating, et du coup, on pense que c'est euh, sûrement ça qui cause nos longs tasks. Donc, je laisse la main à François pour vous expliquer cette partie d'hydration. Oui, alors justement, euh, je sais que c'est du... Il faut, il faut repartir un peu sur les bases, euh, sur la partie euh, l'hydratation. Je repars sur les bases parce que c'est vraiment hyper important pour comprendre en fait ce qu'on qu a fait pour améliorer euh, cette partie-là. Donc si je reprends une, une SPA classique, sur une SPA classique, donc on imagine on a un site seulement en React, quand le client donc en bas fait une requête donc euh, à notre serveur, le serveur tout ce qu'il va faire c'est donc renvoyer, en fait un fichier HTML qui va être entre guillemets vide, et puis du fichier, un fichier du coup, enfin plusieurs fichiers JavaScript qui vont être envoyés au client. Le client une fois qu'il a ça, bah, ça fait ça fait en fait une page, une page qui va être vide. Et c'est en fait, euh, à ce moment-là que React en fait, va, va, prendre, va prendre la main, il va faire son premier render, et puis donc, euh, à la fin de ce render, la page euh, devient interactive. La différence du coup, avec ce que, entre ça et ce que nous, on a sur notre projet, c'est qu'on en fait, fait du server-side rendering, donc plutôt que d'avoir en fait, un HTML vide au tout début, on a un HTML qui est pré-rendu, pré-rendu par le serveur. Du coup, Quand on fait notre première requête, le, le, le serveur, plutôt que de nous envoyer directement des fichiers, il va faire du coup, un rendu côté serveur avec React ce rendu du coup, va, nous, nous, va nous être envoyé euh, au client le client il va directement avoir du coup, une page visible euh, du coup, sur, son, sur, sur, bah, sur sa page et puis à ce moment là c'est ça que c'est la partie hydratation entre, entre en compte, il faut quand même que le React côté client fasse en fait, son étape de rendu pour que la page en fait, devienne interactive, donc là au début la page est visible mais pas interactive et à la fin de la partie hydratation la page elle est à la fois visible mais elle est aussi interactive on peut commencer à cliquer sur des boutons et sur la page, plus généralement. Donc, avec Mathilde, on a regardé un peu d'où venaient donc, les gros problèmes d'hydratation qu'on avait sur notre, sur notre site. Et il se trouve, en fait, que les gros problèmes d'hydratation qu'on avait sur le site, ça venait entièrement de, du menu de navigation. Alors, on est sur un site e-commerce, et il faut imaginer que notre menu de navigation, euh, je ne sais pas si vous voyez un peu Amazon, mais euh, du coup, si vous allez sur une catégorie, vous faites un « over » dessus, ça va vous donner des sous-catégories. Dans ces sous-catégories, si vous allez sur une sous-catégorie, ça va vous ouvrir encore des sous-sous-catégories, etc. etc., etc. Ben, il faut imaginer que tout ça, de notre côté, c'est React en fait, qui doit faire le render. Donc C'est des centaines et des centaines en fait, de, de liens derrière qu'il y a vraiment dans le, dans le DOM. Euh, et du coup c'est des choses en fait que React doit faire au moment où euh, la page arrive dans ce qu'on appelle du coup la partie euh, hydratation et donc du coup nous on se dit bon, si c'est l'hydratation de la navigation qui prend beaucoup de temps, en fait cette longue task notre but bah, c'est de la splitter en plein de petites tâches et donc du coup la première chose à laquelle on pense quand il faut splitter des longues tasks c'est euh, de faire des imports dynamiques donc de, de lazy loader Node.js donc, à quoi ça correspond Le lazy loading, donc en fait, vous avez, plutôt que d'avoir votre code qui est affiché, vous avez un placeholder, et tant que l'utilisateur n'a pas besoin de voir ce qui est dans ce placeholder, on l'affiche pas. Quand l'utilisateur va over, par exemple, sur la catégorie home là, à ce moment-là, on va charger le JS, et on va pouvoir afficher, et donc on a une étape de loading, et ensuite, on va pouvoir afficher le, le DOM. Et nous, c'est pas cool, parce que, comme on est sur un site de e-commerce, bah, on veut que toutes nos pages soient accessibles et soient accès sur Google. Sauf que si vous faites du lazy loading, bah, votre contenu, il n'est pas affiché au début. Donc, ça veut dire que les petits crawlers de Google, quand ils vont vouloir aller sur notre, sur notre site, il bah, y a plein de liens qui ne vont pas être accessibles. Et du coup, il n'y a pas les référencés. Et du coup, bah, moi, je ne pourrais pas acheter mon futur sac euh, que j'adore. Donc, euh, ça, je ne suis pas contente. Donc, nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible avec notre SEO. Donc là, euh, on perd un peu notre motif. On se dit, merde... Enfin, qu'est-ce qu'on fait quoi Si on ne peut pas faire du lazy loading, qu'est-ce qu'on fait Et il se trouve en fait, qu'on euh, nous parle, on a un autre projet euh, à Théodo qui a eu la même problématique, et qui nous parle de lazy hydration. Donc, comme le disait François tout à l'heure, la partie hydratation, c'est en gros euh, bah, React qui va manger votre code et qui va le rendre dynamique. Donc là, par exemple, si on a un header, un body, un footer, on a React qui va, passer, qui va manger le code du header, manger le code du body, manger le code du footer, et le rendre accessible. La lazy hydration c'est le fait de dire à React, t'en fais pas, ne va pas manger ce code-là, ne le rends pas interactif pour l'instant, tu le feras plus tard. Et ça nous permet de gagner du temps. Yeah, du coup... bon, alors pour mettre ce genre de, de, de, de choses en place, euh... C'est pas hyper bien documenté en tout cas euh, dans la partie React ou même euh, sur euh, les outils qu'on utilisait euh, Next.js. Donc on a dû un peu euh, creuser, euh, creuser et utiliser un peu des librairies euh, qui je considère sont un peu expérimentales. Donc nous on a utilisé euh, euh, React Pre-render de components. Donc c'est une librairie qui nous permet en fait de justement faire euh, ce genre de ce, ce genre de choses. Et l'idée derrière c'est quoi C'est euh, euh, tout simplement en fait côté serveur c'est enfin, une librairie qui vous fournit en fait, des composants. Ces composants, c'est des composants englobants. Et en fait, l'idée, c'est que euh, ben, React, quand il va voir ses composants, côté serveur, il va les rendre. Côté client, par contre, il ne va pas de suite les rendre. Il va attendre en fait, qu'une certaine action soit, soit, soit, soit émise, on va dire. Donc par exemple, le main thread n'est plus bloqué. OK, je, je render, donc cette partie. Ou alors, il y a eu un clic utilisateur. OK, dans ce cas-là, euh, je, je, euh, je fais mon rendu. Donc euh, ces librairies qui sont assez expérimentales, nous on les a mis en place, on avait la bande passante pour les mettre en fait sur notre, euh, sur notre projet, euh, et du coup c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris notre, notre nave et puis on l'a euh, lazy hydratée. Euh, toutes les sous-catégories du coup ben, on les a hydratées, les sous-catégories -sous ont encore une couche en plus de lazy euh, hydratation. Donc ça ressemble à quoi C'est imaginer donc la nave. elle ressemble à ça, eh ben, au tout début, qu'est-ce que va faire en fait React Il va juste hydrater la partie visible de la navigation et euh, pas du tout la partie en fait, qui correspond donc aux catégories. Ce n'est que lorsque l'utilisateur euh, commence à cliquer sur la partie Home, par exemple, qu'on va hydrater donc, le reste de la, de, de la nav. Qu'est-ce que ça a donné eh ben, Ça a donné des choses pas trop mal. Euh, donc Là, le schéma est, un peu... enfin, c est, c est assez difficile à lire, hein, ce genre de, de, de, de, de, de, de graphes. Mais euh, ce que vous voyez, c'est que tout en haut, donc ici, maintenant on voit pas. Du euh, coup, vous voyez, c'est tout en haut. On a des, des tasques les tasses, du coup, qui apparaissent en rouge. Vous voyez qu'elles étaient. Donc, il y en a une très, très, très longue euh, tout en haut. Et vous voyez qu'elle est split en fait euh, juste après. Donc ça, c'est euh, les résultats en fait de notre POC qu'on a fait du coup sur, le, sur, sur notre application. On l'a mis en place. On a regardé en fait nos mesures, ce que ça a donné. Donc au tout début, euh, quand, quand on a commencé à le mettre en place, on l'a fait du coup à un endroit. On a fait du coup un endroit dans la nave, on s'est dit oh, « ça marche plutôt bien on ». A, on a réitéré du coup la partie de lésignation sur du coup une autre partie de la nave, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on ait en fait atteint un certain seuil à la toute fin, où justement le total blocking time, donc a, enfin, en 4G en tout cas, apparaissait en dessous des enfin, on va dire 100, 100 millisecondes. En termes de score Lighthouse... On a gagné, on a gagné, on a pas mal gagné. On est passé du coup de 16 à 25 en 3G et puis de 75 à 90 en 4G. Donc là, on est très content. On a plutôt bien réussi en fait sur notre amélioration de TBT. TBT étant fait, on passe au LCP. Et donc le LCP, c'est euh, la plus grosse partie de votre site qui s'affiche. Et nous, en mobile, ça correspondait à une image. Et donc en faisant le, le graphe sur, sur WebHTest. Déjà, on se rend compte que euh, notre FCP et notre LCP, ils sont quand même assez éloignés. Et comme on fait du SSR, ben en fait, notre but, c'est de rapprocher les deux métriques. Parce que vu que tout le rendu a été fait côté serveur, normalement, on s'attend à ce que la majorité de notre HTML soit là et qu'ensuite, on, on aille charger les assets, donc par exemple, notre image, direct après. Et nous, ce n'était pas le cas. En fait, notre image, elle se chargeait tout en bas. Elle se chargeait tout après le JS. Du coup, on s'est dit, euh, bon, bah, pas cool. On va essayer de euh, la préloder pour qu'elle remonte en termes de priorité euh, dans le graphe. Bon, manque de pause, ça n'a pas fonctionné. Vous verrez plus, pourquoi plus tard. Mais du coup, voilà, on, on, on a essayé de faire des actions. Toutes nos actions ne fonctionnent pas. Hein. Là, on s'est frotté un truc, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, mais en fait, c'était à cause d'un autre problème. Yes. Alors là, on arrive sur un sujet où euh, trop de perf euh, tue la perf. Euh, donc comme, euh, comme Mathilde l'a bien dit euh, vous voyez en fait le problème c'est que notre image donc elle est tout en bas on attend tout le temps que euh, on attend toujours en fait tout notre javascript avant vraiment de charger euh, l'image euh, et même du coup en faisant des préloads c'est à dire en essayant de charger l'image le plus haut euh, ça ne s'affichait toujours pas en fait sur, euh, sur l'écran donc euh, bon, ça nous a posé problème euh, et en fait ce qui se passait c'est qu'on euh, a mis en place en fait, du lazy loading de nos images déjà, depuis, euh, déjà, déjà directement après, après être arrivé en fait, sur le, le projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en mettant en place du lazy loading sur toutes les images, il faut bien comprendre que le lazy loading de notre côté était fait du coup en JavaScript, alors maintenant, en plus, on peut le faire avec du HTML, mais il euh, faut faire attention parce que euh, euh, c'est du coup valide sur une majorité de browsers, sauf un, du coup, Safari, et euh, une grande partie de nos utilisateurs sont, sont, sont sur Safari euh, en mobile. Euh, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place, d'ailleurs, le lazy loading des images directement dans le HTML. Mais nous, c'était fait en JavaScript. Et comme c'était fait en JavaScript, il fallait vraiment qu'on attende que tout le JavaScript soit chargé pour, en fait, que le lazy loading donc, tourne au niveau des images, que JavaScript se dise « Ah, oh, en fait, l'utilisateur voit l'image, donc je la charge ». Et du coup, bon, le problème était là. Action, du coup, rapide qu'on a mis en place. On ne charge pas, enfin, on ne met pas en place de lazy loading sur les premières images en fait, qui sont au dessus de la ligne de flottaison. Alors ça a été un peu compliqué à mettre en place sur certaines de nos, sur certaines de, nos de nos de nos images, mais euh, sur le long terme, en tout cas, ce qu'on qu compte faire, c'est que dès que Safari aura implémenté en fait, cette partie là au niveau du HTML, euh, on pourra du coup directement, sans JavaScript, faire du lazy loading et du coup euh, ne pas avoir le problème qu'on qu a eu là. Ça ressemble à quoi au niveau des métriques Parce qu'on revient toujours sur les métriques, c'est là on voit qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Bah là, vous voyez, on a le, le FCP et le LCP côte à côte. Et on voit clairement en fait, le moment où on a mis en place l'amélioration. La, la, Donc vous voyez que le, le, le, le LCP est toujours un peu plus haut. Notre objectif, c'était vraiment de le rapprocher au maximum parce que le seul delta qui est entre le, le LCP et le FCP, c'était justement ce chargement euh, et Du coup, bon, bah, on a plutôt bien réussi à le, à le, à le réduire. C'est ce qui nous manquait pour euh, pour finir un peu sur nos euh, sur nos, nos, nos métriques. Du coup, en score 3G, on arrive du coup à un score de 33 après cette amélioration. En 4G, du coup, on arrive à 99. On commence à toucher les toucher les 100. Donc, on est quasiment à 100 en 4G. Donc, ça, c'était vraiment un grand moment pour nous euh, euh, sur le, le projet. Et du coup, moi, je vais laisser de finir sur là-dessus. Donc euh, ça, par exemple, c'est une, une, des, une des pages de Lighthouse qu'on euh, qu a sur le projet, donc avec 99 en, en performance. Tout était vert en 4G, on était très contents. Oui, et du coup, bah, pour euh, récapituler un peu tout ce qu'on s'est dit euh, pendant ce talk, donc, on a vraiment appris plusieurs choses. Et euh, bah, la première chose, c'est la perf, c'est un marathon. C'est pas... Euh... Un seul problème, c'est une multitude de problèmes qu'il faut tacler pour améliorer la perf. C'est jamais terminé, on a toujours des choses à faire et il euh, ne bah, faut pas lâcher. Quoi. Ensuite, mesurer et sauvegarder régulièrement. Ça va vraiment vous aider à, euh, bah, à vérifier si vous n'avez pas de régression, euh, voir quelles sont les actions qui ont des impacts positifs, négatifs sur votre perf. C'est super important. D'ailleurs, nous, on a encore gardé euh, les mesures euh, à l'heure d'aujourd'hui, même si le projet est terminé, pour, pour vérifier que bah, on n'a pas des features qui causent des, des gros problèmes de performance. Ensuite, creusez vos métriques. Oui, nous, on est parti sur le scorelet house euh, sans comprendre forcément euh, de quoi il était composé. Enfin, on ne s'est pas forcément attardé sur chaque métrique et ça a été une erreur de notre part. Donc, vraiment, en se focalisant sur euh, chaque métrique, on arrive à savoir dans quelle direction il faut partir, quels sont les problèmes à tacler en priorité et voir aussi encore euh, quelles actions, quel impact sur quelle métrique. On apprend toujours des choses. Connaissez vos utilisateurs Oui, voilà, le fait de partir en, en 4G plutôt qu'en 3G, ça nous a redonné un peu de motivation parce que, bah, effectivement, regarder les métriques en, en 3G, en fait, on, on avait du mal à s'y retrouver vu que nous, quand on effectuait nos tests, on était en 4G, ça paraissait pas vraiment très cohérent. Et comme, au final, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui nous importe, ça paraissait beaucoup plus logique pour nous d'avoir aussi notre score en 4G plutôt que d'avoir que le score en 3G. Et enfin, testez, n'ayez pas peur de tester des trucs, euh, même si c'est expérimental, c'est pas grave. Nous, le fait d'avoir testé ce lazy hydrating, franchement, euh, si on l'avait pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas un score de euh, 99 en 4G. Et euh, vraiment, bah, faut pas avoir peur, euh, on apprend plein de trucs. Et, euh, mmh. et voilà. <rire> c'est ça. Et du coup, bah, si vous avez des questions, euh, on est preneur. Bonjour, merci pour cette super conférence euh, moi j'ai une question un peu, euh, je ne sais pas si ça peut fâcher mais est-ce que vous avez réussi à faire une estimation de coût, que ce soit en, en termes d'argent ou en termes de jour homme de l'intégralité de l'opération d'optimisation Tu veux dire en termes sur la partie euh, sur les trois mois qu'on a fait le nombre de développeurs qu'il y a, ok alors pour faire, pour donner un peu de contexte euh, le, le, le, le, le contexte projet, il y avait déjà en fait une team du coup chez le client qui était spécialisée dans tout ce qui était ce qu'ils appellent la tech team, du coup qui, qui traitait de tous les sujets transverses techniques qui pouvait y avoir en fait sur le projet. C'est donc cette team qui était missionnée euh, d'améliorer en fait la, la performance et nous du coup euh, on s'est greffé à cette team pour justement les aider sur euh, la performance. Pour te donner du coup le nombre de développeurs qu'il y avait, il y en avait du coup on était quatre on était quatre développeurs donc, euh, à, à traiter ces sujets-là, sachant que alors là, on a vraiment dit qu'on était full-time dessus, ce qu'il faut savoir c'est que en plus donc, de traiter les sujets de performance, on a traité des sujets à côté qui étaient un peu liés, même si ce n'était pas forcément de la performance pour les utilisateurs, ça restait quand même des, des performances, on va dire, sur le, le, le, le build des process de DX, on a parlé tout au début de tout ce qu'on a fait sur la partie euh, du bundling, ce genre de choses, donc on a quand même amélioré en fait, les process euh, dans, dans la boîte, mais du coup, en termes de coût, c'est quatre Ouais. On était quatre développeurs en tout cas à, à traiter ce euh, sujet, sachant que euh, au total dans la, dans, sur la boîte, on était une trentaine, trentaine de trentaine de développeurs au total. Sur une durée de trois mois. Une autre question Oui, j'arrive. Moi, J'avais une question plus par rapport au retour de votre client suite à cette amélioration. Est-ce que vous avez eu du feedback sur ce que ça a donné au niveau de leur trafic, de leur référencement, de leur business, etc.? c'est une excellente question parce que euh, c'est toujours des choses qui mettent du temps à arriver et ils sont d'ailleurs en ce moment dans le processus de faire un récap sur euh, l'année parce que du coup cette année on a fait du coup le, le, les améliorations ils sont dans le process là de, de faire un récap sur ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a apporté en fait de faire euh, les améliorations malheureusement là nous on n'a pas de on a pas de chiffres en fait à, à donner moi ce que je sais en tout cas c'est que euh, en termes de retour utilisateur euh, on a des retours au tout début, comme quoi le site était lent, euh, c'est des choses qu'on n'a plus maintenant mais c'est le seul retour en fait qu'on que, qu a Moi j'avais une question par rapport au fait que vous ayez euh, déterminé que les clients, 90% étaient en 4G plutôt qu'en 3G comment vous avez fait euh, pour trouver ça euh, alors ça, du coup, c'est les équipes Analytics qui nous ont, qui nous ont remonté euh, cette, euh, cette data. Alors, ils nous ont remonté ça, ils nous ont aussi remonté que, euh, nos, grâce au user agent, en fait, du, du browser, euh, tu es du coup sur du... Euh, tu es sur du... Euh, comment ça on était sur du euh, iPhone, majoritairement euh, Apple, dernier, dernier cri. Euh, maintenant, c'est une bonne question sur la partie euh, networking. Euh, je ne sais pas si c'est des choses qui sont remontées directement par... Euh, par, euh, par, les, par les utilisateurs. Maintenant, en plus d'avoir euh, les, métri les métriques que nous, on avait là, euh, qu'on faisait en mode laboratoire, euh, on testait du coup, directement euh, avec notre CI, on testait avec du Lighthouse, euh, on avait quand même des... Euh, on avait en plus de ça des métriques qui venaient directement des appareils de nos utilisateurs euh, tous les mois, pour, euh, pour, euh, avec notamment des, les métriques Google, pour justement voir est-ce que du coup les métriques qu'on a en laboratoire, ça correspond bien à ce que les utilisateurs voient bien euh, sur leur, euh, leur device. Ok, merci. Une autre question Alors, moi j'avais une question, c'était sur la lazy hydratation. Euh, toi, tu parlais on pouvait, euh, fallait éviter en termes de SEO, mais si tu as une application où le SEO, ça n'a pas d'importance, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le mettre de partout, en fait, quasiment Alors, déjà, pour la partie, euh, on disait le lazy loading, c'était quelque chose que tu pouvais pas mettre euh, forcément partout. Ton SEO, il faut identifier sur ta page qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux avoir dans ton HTML au début, que tes crawlers en fait puissent voir. C'est ça la première chose à faire. Il faut identifier cette partie-là. Nous, dans notre cas, ce sont les liens. Il faut absolument que les liens soient tous là, euh, du coup, dans ton, dans ton HTML au tout début. Euh, il y a d'autres choses, hein, mais on va rester du coup sur la, la, partie, euh, la partie des liens. Il pourrait aussi y avoir d'ailleurs, si vous avez des, des longues pages avec des produits des Longues pages de liste de produits, ça aussi c'est le ce genre de choses où il faut faire attention. On veut peut-être que dans le HTML, les crawlers ils puissent en fait euh, identifier tous ces produits à chaque fois. Du coup, première chose à faire, vraiment identifier quels sont les éléments que tu veux avoir dans ton HTML. Ensuite, une fois donc, que tu as fait cette, euh, cette identification, il euh, y a un choix à faire entre lazy loading ou euh, euh, je dis pardon, euh, ou, lazy hydrating, ou la lazy hydratation Le lazy loading, du coup, l'idée, c'est euh, même côté serveur, tu ne vas pas en fait rendre la partie qui euh, n'intéresse pas, force, qui ne doit pas arriver dans le HTML. Je donne un exemple. Si par exemple, tu as un formulaire dans lequel, en fait, tu fais de la validation, euh, par exemple, un bon exemple, c'est euh, de la validation en fait, de numéros de téléphone ou ce genre de choses. Souvent, on va importer une librairie qui s'appelle le phone number. Cette librairie, elle est très très lourde en termes de JavaScript tu n'as pas forcément envie en fait, que l'utilisateur qui va pas forcément arriver sur ton formulaire eh ben, ait euh, ce JavaScript qui soit chargé euh, côté client. Euh, du coup, bah, pour ça, le lazy loading, c'est une excellente approche. En plus, c'est facile à mettre en place parce que c'est des choses qui sont très bien documentées, je trouve, en tout cas personnellement, euh, en React ou alors même sur l'outil qu'on utilisait en Next. La lazy hydratation, c'est la next step, c'est... ben si jamais tu as identifié des parties qui doivent forcément arriver dans le HTML, mais qui ne sont pas nécessairement visibles pour l'utilisateur derrière, exemple avec euh, la navigation, tous les sous-liens qu'il y avait dans la nav, et ben ce sont d'excellentes euh, opportunités de euh, lazy hydratation. Surtout, surtout quand euh, votre navigation, euh, la, taille du DOM, quand la taille du DOM, est, est, est assez conséquente. Dans ce cas-là, React a d'autant plus de mal en fait, à faire la partie hydratation. Si, si je peux rajouter, tu ne peux pas tout les hydrater ton site parce que tu as quand même envie que euh, bah, des parties qui soient directement, hein, que, euh, que l'utilisateur puisse interagir directement avec certaines parties plutôt que d'attendre. Si tu les hydrates toute ta navigation, en fait, la première fois où l'utilisateur va passer sa souris sur la nav, il ne va rien se passer et du coup, c'est frustrant pour lui. Donc, tu es obligé quand même de garder des parties qui soient interactives et d'autres euh, qui sont cachées du coup, pour, avec lesquelles tu peux faire du lazy hydratif. Ok, merci. Prochaine question Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Euh, juste pour répondre à la question sur la 3G, 4G, dans les données Crux de Google, il y a la répartition de, des connexions qui sont faites entre 3G et 4G. Donc, euh, comme ça se base là-dessus, pour aller calculer les Core Web Vitals, vous pouvez aller consulter les données crux avec BigQuery pour savoir quelle est votre, euh, la représentation. Après, il y a des sites qui vulgarisent tout ça, qui simplifient l'accès, la, mais on peut le savoir comme ça. D'autre part, et, euh, je vais juste mettre un bémol sur le, le score euh, PageSpeed. Le score de PageSpeed, c'est bien gentil, mais c'est juste de la vulgarisation. Donc, C'est bien pour présenter notamment aux, aux décideurs, parce que ça fait, ça fait beau. Mais On peut trouver des pages qui sont à 96% et qui ne passent pas les cores web vitals. Il euh, faut quand même regarder les trois métriques principales pour savoir si elles sont dans le vert. Voilà, c'est juste. Quelqu'un a une autre question à poser Précision Non Vous voulez rajouter quelque chose oui, Parfait. Bon, merci d'être venu nous voir. <rire> <rire> bah, écoutez, merci à vous en tout cas. <applaudissements>